Écoutez-moi les Orstoners, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, vous allez voir la liste bestiale du numéro 1 légende. C'est évidemment Noens Gamer. C'est une liste 40 PV. C'est une liste bête mid range, euh, assez brutale, avec quand même évidemment un bon early game. Alors cette, euh, on va dire ce genre de deck, bah, il existe depuis pas mal de temps. Il a été optimisé avec le temps, avec le temps. Euh, ça a été une liste finalement assez populaire. Il a été évidemment euh, Tier S, on va dire tier 1, ou en tout cas, voilà, dans les meilleurs decks de la méta. À l'heure actuelle, c'est tout simplement le, le deuxième meilleur win rate de la méta, euh, en top légende, euh, derrière tout simplement le prêtre Naga. Donc euh, voilà, c'est tout simplement le. En fait, il y a tier S, c'est le prêtre Naga, et tier 1, le premier deck tier 1, ou tier 1 et tier 2, bref. Euh, c'est tout simplement cette version-là. Alors, c'est une version. Bon, ça coûte un peu cher, il hein, y a quand même pas mal de, de légendaires dans le deck. Mais on a des, des, des, des, des plays, on va dire, extrêmement puissants dans le late game. C'est ce qui caractérise un deck midrange, tout simplement, avec euh, Chef d'escadrille qui est incroyable. Il y a le Roi Crush pour le peps. il y a le denatrius évidemment, Hydrolodon, Altimo, euh, Altimor, Tavish, Sylvanas, etc. Même Avocat qui est très intéressant, parfois Nas, parfois intéressant, vous allez voir dans la vidéo. Et sinon, l'objectif, c'est quand même d'avoir une curve euh, agressive avec, avec euh, T1, T2, T3, T4. En fait, c'est vraiment un deck qui a vocation à du T1 au T10 avoir à chaque fois des plays puissants qui euh, pressent l'adversaire en termes de value, qui euh, grignotent les PV euh, de l'adversaire. Donc, c'est vraiment un deck. Euh, D'ailleurs, il n'a pas vraiment sur HS Replay, j'ai regardé avant. Euh, il a aucun mauvais match-up en fait. Euh, il a euh, son pire mauvais match-up, c'est Druid à 51%. Vous voyez Donc, vraiment, il a des bons matchups contre tout. C'est tout simplement l'avant-avant-dernière vidéo Hearthstone avant euh, la nouvelle extension. En tout cas, vidéo sur euh, les decks. Hein. Vous savez, tous les mercredis, euh, je vous propose une liste euh, numéro 1 légende. Euh, donc, il restera encore deux listes euh, numéro 1 légende. Donc, mercredi prochain et mercredi après, mercredi 30. Il euh, y aura évidemment, euh, là, je ne fais pas ça cette saison, d'analyser au fur et à mesure les cartes euh, qui sortent... Euh, euh, on va dire les cartes de la nouvelle extension, euh, je ferai, parce qu'il y a d'autres youtubeurs qui font ça et qui font ça très bien, donc je ferai euh, tout simplement euh, une grosse vidéo reveal euh, pour le coup, euh, une grosse vidéo analyse, comme je fais euh, chaque année, la... enfin chaque année, chaque extension, euh, la dernière c'était avec Drevo, et les deux précédentes avant Drevo c'était avec Gabi, donc euh, voilà, là je... peut-être ce sera avec Gabi, avec un autre joueur, Je vous verrez évidemment, c'est une surprise, mais bon, en tout cas voilà, il y aura une grosse grosse vidéo d'analyse de l'extension, euh, et puis après il y aura l'extension hein, qui sortira le 6 en espérant avoir la possibilité de vous proposer en avant-première donc voilà je sais pas si j'aurai euh, la possibilité d'avoir euh, la soirée théoriecraft pour vous proposer en avant-première les, les cartes on verra euh... Donc voilà sur ce euh, J'espère que cette vidéo va vous plaire Je vous souhaite un délicieux délicieux visionnage Et c'est parti contre un Malfurion Contre un droid euh, droid c'est plutôt rampe évidemment Alors on va essayer de lui rentrer euh, dedans On n'a pas trop envie finalement que la game euh, s'éternise Parce que finalement il va jouer avec plus de mana que nous Il va faire des combinaisons logiquement Plus fortes que nous Donc euh, c'est problématique on pourrait, brandre, on pourrait prendre pardon Un, un Natrius ou des infamies comme ça Donc voilà l'idée c'est quand même d'essayer de de, de curver, d'essayer de euh, tout simplement lui mettre la pression le plus rapidement possible. Bon, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu le plan de jeu global de ce, de ce deck. Euh, oh, intéressant. Très intéressant parce que, bon, on a euh, l'invité, on a le trog, euh, et on a la pièce, donc l'idée c'est... Euh, alors, on a plein de curves ici. On peut pièce braconnière, into braconnière, into esprit, ou alors, euh, on peut trog... Invité, into braconnière, into esprit, into euh, peut-être une curve à 4 ce genre de choses. Je pense qu'on va faire Trog plus ça. Parce qu'il pourrait déjà, à partir du T2, commencer à faire des, je sais pas, innervation croissance, ce genre de choses. Donc en tout cas, on bloque. Euh, bon, à part s'il a un anti mais voilà. Il a la racine vivante. Euh, intéressant. Bon, racine, ça peut être joué dans les deux decks. En général, c'est plutôt les decks quand même agro qui vont jouer racine. Mais bon, le fait qu'il ait pas eu de T1... Peut-être que ça donne une indication sur le fait que ce soit un ramp. Alors après, il a 40 PV. Mais il peut y avoir des agros à 40 PV. Enfin, des agros. Ce sera toujours des mid -range, mais bon. A priori, c'est plutôt une version rampe, token, j'imagine. Est-ce euh, qu'on fait le braconnier ou le cabotron On va faire le la braconnière, pardon. Ok, le petit loulou qui est plutôt cool. Euh... Et en fonction de la... En vrai, si on a, un... si on pioche un T1, on pourrait genre braconnière T1. On va voir. Bon, L'esprit, c'est quand même cool de le faire assez tôt. Donc ouais, a priori c'est une version token, rampe, sentinelle. Bon sentinelle on peut value dedans, enfin on peut value qu'avec la 2-2. De Biscuit, ah Biscuit c'est intéressant. Après on a... On a braconnière et on recycle ça. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, comme ça j'ai trade, trade, face. Bon c'est juste que... En fait ce qui est problématique dans ce play c'est qu'au prochain tour on a ce qu'on appelle un mana flottant. C'est à dire qu'on va sûrement faire esprit. Et on a, euh, on aura un mana qui flotte. Bon c'est pas très très grave parce que l'idée c'est quand même de faire des plays puissants avant de faire des plays on va dire optimisés en termes de, de mana. Mais bon. Commence à avoir un, un peu plus de mana que nous mais c'est pas bien grave. On a une belle pression, on a un board... En fait, c'est pas vraiment pas grave de s'étendre. Enfin, après il y a plein il faut quand même un peu faire gaffe, mais c'est pas grave de s'étendre. Faut pas trop s'étendre avec des petites merdes, quoi. Mais bon, euh, on va faire l'esprit. On va faire l'esprit ici. Boom, boom et boom. Et ça me paraît pas mal. Le problème c'est que là on se fait un petit peu Éclaté par une plaie envahissante, du moins on va un petit peu galérer à aller chercher les 1-5 petit à petit. Bon, on a Bélier de Monte qu'on peut mettre sur la 3-1, ça fait un value direct sur une 1-5. Bon, on a que 4 créa en soi. Horticulteur d'endeuillé. Bah écoute, ça écoutez, ça c'est pas très grave. On va le trade tranquillement. Avec l'arme. Donc là, il nous manque deux stacks. Un stack plutôt euh... Donc on va faire le trade En fait je suis même pas sûr D'avoir envie Bah lui il se réveille dans tous les cas au prochain tour Donc ça sert à rien de le réveiller maintenant Franchement je crois que je vais Cabotron-Bélier Bon peut-être qu'on commence par Cabotron Bon c'est cool on a pioché le veneur Ça c'est intéressant Euh est-ce que le denatrius au-dessus a du sens En vrai on va sûrement Veneur. C'est un truc qui ça a l'air pas mal. Hein. Je vais le mettre au-dessus ce petit loup. Je vais faire le bélier là-dessus. Et là je lui mets des tonnes de dégâts. Donc il est à 20. Prochain tour j'ai mon... mon play, avec... Mon play pardon, avec Esprit Sauvage, Pouvoir. Euh, j'aurai le denatrius en main. Derrière j'aurai un Veneur. Donc l'idée c'est quand même de commencer à entrevoir un petit peu le late game. Ou pas le late game mais en tout cas le, le un, setup, un setup létal sensiblement vers le tour 10. En tout cas il a guff. Bon il a pas guff je veux dire. Donc pour le moment c'est pas si grave. Bon j'avoue que ça c'est une belle combinaison. Euh... <rire> ok doki. Bon on peut pas vraiment faire esprit. Enfin, on peut mais... En vrai, on a, on, ça nous met des jolis trades. Hein. C'est quand même assez cool. 2 hein. plus 3. Euh... Ouais, je vois pas trop l'intérêt. Après, je vais pré-shot. J'imagine que c'est OK. Je réfléchis, mais je pense qu'un pré-shot est OK. Un petit pouvoir. Bon, Il a pioché pas mal de cartes en espérant qu'il ait pas le guff. Je pense qu'il fallait commencer à trade dans tous les cas. Euh... Ah. Je me tâte avec cet esprit. En fait, je vais sûrement Veneur au prochain tour, mais c'est même pas sûr. Ouais, ça en met 15. Et... Ah, ça me paraît un peu trop bizarre. Ça me paraît un peu trop bizarre. Voilà, on est content, le, le petit Dena, il va se fider, il va se fider. On aura sûrement un joli t 7, pas forcément avec Veneur, mais avec genre esprit plus créa. Et on aura Dena derrière. Enfin, Dena derrière. En tout cas, on aura une cœur lourde, on a des beautés 8, des beautés 7 dans le deck, on a des beautés 9 pour attendre pour Dena. Je m'inquiète pas trop. Il y avait Hydrolodon qui était cool aussi, mais... Ça, c'est strong. Ça, c'est strong, mais bon. Ça booste les deux. Donc ça, c'est intéressant. Il nous manque 4. On peut les avoir. Euh, on peut les avoir. On les veut. Je crois qu'on les veut. Ça ferait un truc un peu bizarre. Ça veut dire qu'on va trade là-dedans. Alors, ça ferait ça là. Arme là. Ah non, mais non, ça marcherait même pas. Non, ça marcherait même pas parce qu'il nous faut 3. On n'arriverait pas. Bon, je pense qu'on va juste cabotron, Esprit. Hydrolodon, c'est cool. Hein. On va trade là. Deux de là. On va pouvoir. Et on va full face. Et en vrai, on a, on a un chouette setup létal au prochain tour. Avec euh, Veneur qui va sûrement. Mettre euh, mettre 3 créa topure Bah topure c'est pas grave Alors après il va sûrement faire écaille Voilà En général quand il y a un play aussi Aussi lourd et pas très fort dans ce, dans ce, dans ce spot Il y a sûrement derrière à l'armure Mais c'est pas très grave Franchement on a Denatrius qui se fit Qui se fit Voyez on a un joli T8 Un très très gros T8 d'ailleurs Parce que Bon il va face quand même Faut quand même un peu faire gaffe Après on peut le trade ça mais On a l'étal, non, je pense qu'on va sûrement Hydrolodon aller chercher ça. Ça demande un peu d'investissement, mais. Euh non, on n'a pas les manas. On a combien On n'a pas assez. J'ai un peu peur de me faire buter. Juste faire ça et et ça. Assez compliqué à On a 11 en fait là-dedans. On a 11 là-dedans. On va les envoyer, hein, on est un peu obligé. On voit les 11 là-dedans. On a le petit taunt, même si le taunt va sauter. Mais on a quand même le reste qui est intéressant. prochain tour on a un hydrolodon pour trade. Bon, notre notre seul avantage, si je puis dire, c'est qu'il a que 10 mana. Euh, et on aura des natrius qui va... Peut-être nous faire la win. En tout cas, il est important ici. Croissance miraculeuse. C'est pas si grave en vrai. Alors ça met un énorme monstre, mais franchement... C'est pas si grave. Bon, il peut pas aller chercher ça. Bon, il va sûrement avoir joué un petit sort. Je pense qu'il va aller trade le Léoc. Ah, J'avoue que c'est relou le 10 ça à gérer, mais... Bon. Ok. Bon, c'est chiant en vrai. Il a la 3-3. Il a double 3-3. Donc il va... Ça là-dedans, ça dans la 2-2. Dennatrius is feed, is feed, his feed. On a la petite arme. Pourquoi pas? Avocat de la défense. Des un serviteur allié avec Ral d'agonie mort pendant cette partie. Euh... Ah, C'est le, le vieux truc à 1 nul là. timbré. On va faire le hydrolodon ici. On va faire l'hydrolodon. Qui feed en plus notre Dena. En termes de trade, on est bon. Donc on peut aller chercher ce petit loup. Euh, selon moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller chercher ça, à partir du moment où ça, ça va sûrement s'envoyer dans une créa. Quoique, je pense que, je ferai... ah, je pense que ça a du sens d'aller face plutôt que de faire ce trade. C'est 5 pour 5. En fait, si on trade, on prend 5. Il va pas forcément aller face avec. Après, il a un trade comme ça, qui est joli, mais franchement, je vais face parce que j'ai un setup létal avec Dena au prochain tour. Hein. Je pense que cette gamme, je l'ai bien jouée. Même si je la perds, vous voyez Parce qu'on peut la perdre, franchement, on est quand même dans une situation... Alors, on n'est pas si mal parce qu'il n'a pas l'étal. Mais il est sous le dot de, de ce diable de Topior. C'est Topior son nom, hein, ce petit con-là. <rire> ok, bon. Après, on a un très joli déna. Par contre, c'est un peu notre dernier... Bon, non, en vrai, non, parce qu'on a toujours le... Le King Crush, on a toujours le... on a des setups comme ça, post... Parce que là, en vrai, il n'arrive pas à avoir son Guff, donc il joue qu'avec 10 mana et nous aussi maintenant. Il a besoin de son Guff, même si bon les 3-3 sont chiantes. Là, on a un très très gros Dena, là. Là, on a un Dena létal, hein, pour le moment. Guff, ah, c'est pas une bonne nouvelle. Euh, Guff, c'est pas une bonne nouvelle, ça lui fait les 5. Ah, Guff, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Le petit sort, oh là le vilain. Bon, ça va être compliqué à dos. On va devoir Dena. Bon ça va au moins raser le board et laisser une 10-10. Derrière on aura Avocat de la Défense. Ah, qui va pas faire grand chose dans le spot. Hein. Bon, on a Le problème c'est qu'au fond du deck on a des, des grosses cartes mais bon. Il va bah, face. Oh. Attendez c'est une bonne nouvelle qu'il face. Est-ce que ça fait pas l'étal Peut-être pas quand même. J'ai envie de garder mes 3 je pense. C'est pas évident. Juste des je rase le board, je lui mets 6. Hein. En vrai c'est strong. Hein. En vrai c'est strong comme play. Hein. Là c'est sûr que ça rase le board. Oh, J'ai l'étal. Pas loin. Je le mets à 1. Je réfléchis en termes de trade mais ça n'avait pas de sens. Parce que si j'envoie une 3-1 dans une créa. Une 3-1 là. Je réfléchis si j'avais un, un l'étal mais je crois que j'avais pas de l'étal. Voilà je perds 3 pour 3 mais je gagne 1 et en fait ça revenait au même sauf que j'avais plus de créa. Je crois hein. Alors c'est des calculs rapides mais je... bon là ce qui est bien c'est qu'il est à 1 c'est très compliqué. Il faut qu'il fasse une écaille sur une grosse créa. Il a que 12 mana et le pouvoir. Bon je suis très fier de cette gamme. Euh, je pense que je l'ai bien abordé. Le DNA c'était pas évident parce qu'on était dans une situation où on était... On avait le board, on était en train de lui mettre la pression, on aurait pu... Mettre un Idolodon et continuer. Le problème, c'est qu'on avait vraiment plus de, de light possible. Et là, on a pu fidé fidé fider ce truc. Et on s'en est plutôt bien sorti. Les trades se sont bien mis sur sa grosse créa. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, là, je... franchement, ça va être difficile pour lui de revenir de ça. Tellement bold, Dana. Bon, moi, j'avoue que qu'il me fait plus rager que plaisir. Mais il faut reconnaître que là, il nous fait bien plaisir. Et c'est vrai que la carte, euh... je me demande encore comment elle a pas pu être touchée. quoi Par les nerfs. Bon. Écaille, ok. Moi bon, techniquement, ça change. Euh... Ça change, hein. <rire> Ça change, ça change. Oh là là. Bon, bah, GG, hein. Bon, bah, écoutez, on a perdu sur ce. Bon, j'avoue qu'il y a pas grand chose qui nous faisait perdre, mais ça, ça nous faisait perdre. Euh, bon. Ouais, ouais, bah, je me suis bien battu, mais là, j'avoue que le, le tour, euh, il est un peu cruel, là. Le tour euh, 24 life d'un coup. Bon. Bah, écoutez. Il n'y avait que ça qui nous, qui le faisait gagner. Hein. Il y avait malheureusement que ça qui le faisait gagner. Je vais quand même réfléchir. Et en vrai, ça, ça ramène une petite bête nulle. Euh. Non. Ça ça ramène un truc nul. Je réflexionne quand même, mais.. Non non non hein. Ah là là, c'est dommage, hein C'est dommage, mais bon, voilà bon, c'est la puissance du druide. Bon, bah écoutez, on va abandonner cette game, mais on s'est franchement bien battu. La sortie était quand même assez brutale, en face. Bon, nous, on avait une belle sortie, on avait une sortie de curve, hein, finalement. Le match-up est bon à combien, d'ailleurs euh, Druide, euh, druide, rampe, 51... 50... Ouais, vous voyez, on va dire que c'est le match-up qui est le plus serré. C'est 51% de win rate pour nous. Euh, en légende. Euh, ouais, Druid Ramp 51%. On a un, un win rate qui est bon contre tout. Hein. Euh, le meilleur étant. Voleur Miracle, 62%. Et euh, Curse Warlock. La version on va dire mid-range control. Euh, qui est 60%. Oh. Un autre droïde. Un autre droïde. Euh, le Bélier c'est une carte qu'on peut garder si on a déjà genre un T1 ou un T2, contre Druid en tout cas. Pas forcément contre des match peut-être un peu plus réactifs comme Voleur et tout. Mais euh, bon là on va pas le garder mais c'est vraiment une carte qui peut se garder contre Druid. Pour le coup. Bon c'est cool ça, Troc c'est une bonne carte. On a une jolie curve, c'est ce qu'on veut. En fait avec ce deck on a envie d'être agressif. Enfin c'est un midrange en fait. C'est un midrange parfait on va dire du tour 1 au tour 10 quoi. Donc on veut vraiment... En fait, chaque tour, on veut jouer une carte puissante. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va gagner avec le deck. Cabotron. Bon, euh... oh, c'est cool, ça. Après, euh, Tavish, il une bonne carte. Hein. Une bonne carte à remettre au-dessus, mais j'avoue qu'avec l'invité, c'est quand même assez, assez cool. Ça met un peu plus de pression tout de suite. Mais c'est vrai que le Tavish, c'est plutôt une bonne carte. Après, peut-être que Druid, c'est pas si incroyable. Parce qu'il peut avoir des inerves, il peut accessoirement garder la pièce, même s'il va sûrement la claquer T3. Vous allez voir. Bon, il a gardé toute sa main. Donc ça doit être une bonne main avec Nourish. Non, pas Nourish si la charpentière, mais peut-être croissance, ce genre de choses. Euh, intéressant. Je pense qu'on va juste esprit. Après, l'arpon est cool, mais l'esprit tout de suite est quand même plutôt bien. Très agressif. On va faire un trade ici. Pas en value, mais justement pour avoir tout de suite la créa. Et on va bourrer. Comme ça, on a tout de suite plein de, plein de pression. Si jamais il fait l'horticulteur endeuillé, on répond par le fusil à trade. Pour lui, est-ce qu'il va nous pourrir la main comme tout à l'heure <rire> L'avocat de la défense. C'est vrai que ça n'a jamais été joué, ça. C'est une carte très particulière. En vrai, il est, il est classe. Hein. La carte est classe, mais. La carte aurait été forte dans la méta Ungoro. Enfin, dans les méta. Non, pas Ungoro, dans la méta avec les dinosaures, là. Chasseur dino. Croissance, ça se fait plaisir. Pas trop envie de faire ça. ça. Marche pas trop. Je pense que je vais juste faire ça. Lim. Euh, on peut prendre le Tavish. La question c'est c'est quoi notre follow-up C'est sûrement genre Cro plus Refusier pont et T6 Tavish. C'est plutôt cool en vrai. Après, Okani c'est pas mal, mais j'aime bien l'idée. Bon, on grignote, on grignote. Euh, ouais, prochain temps on va sûrement faire ça. On tape avec le fusil à on rééquipe par on fait cro. Je pense qu'il va sûrement nous tuer une créa, une créa. Genre il va faire du mana, pouvoir dans la 3-1. Donc on a un très très joli cro. Du coup, il aurait dû tuer ça, mais il le sait pas. Bah enfin, non, il aurait pas dû. S'il avait une vision sur ma main, euh, il aurait fait ça. Euh. Ah non ça donne aux chauves-souris, à toutes les chauves-souris ou okay, qu'à celle-là. Hein ok. On va sûrement faire le play. Après. Bon, ça c'est sûr. La question c'est est-ce qu'on rééquipe fusil Non, c'est que ça. Euh, ou on fait pouvoir. En termes de PV, il est pas très haut. Après, je suis pas sûr que ça a du sens. Je pense qu'on faut peut-être optimiser un peu le pouvoir. Non, on, va. on va juste faire ça. Parce que de toute façon, on a un Tavish. Voir avocat de la défense. Hein. Découvre un serviteur, déclenche et gagne son ral d'agonie. Donc, on déclencherait une petite créa de 1. En vrai, en termes de tempo, c'est peut-être meilleur juste que Tavish. Faut voir. Ça, c'est chiant. Faut voir. En fait, ça dépend ce que je vais piocher comme carte. Mais il y a moyen que ce soit meilleur. Bon. Racine. va full face. Tavish a pas trop de sens. Crush. Je vais le faire, je crois. En vrai, c'est pas incroyable dans ce spot, mais je pense qu'on va le faire juste pour le côté 5-4 qui met... qui met une 2-1. Un. Voilà, encore une fois, c'est pas dingue. Ouais. Encore une fois, c'est pas dingue, mais c'est vraiment une histoire de tempo. Il a que 9 mana. Petit... Enfin, c'est beaucoup 9 mana, mais il faut quand même en profiter de commencer à mettre des choses. Genre, juste ici, le Tavish me plaît pas trop. Ah, le Topior encore. Hein. Le Topior est chiant. Le Topior est très très chiant. Bon après il est à 10, hein. il est à portée avec ce King Crush. Esprit c'est pas mal parce que j'ai une curve avec fusil, esprit invité. C'est quand même assez, assez chouette. Bon, ça, ça nous permet de faire ça. Ça. c'est quand même une bonne carte. Un petit coup de 5 dans le visage. Bon il est à 5, il est à portée. Il faut pas qu'il éguffe, sinon c'est la fin parce qu'il aura du mana plus de l'armure. Euh, derrière on a le Tavish pouvoir, donc on a une curve intéressante. On a même le létal accessoirement. Hein. Genre, il peut aussi avoir rien en main. Enfin, c'est compliqué mais... Un Drude, il a toujours des trucs mais... Ah on est pas loin, franchement celle-là il me la vole pas à un PV le gars. Celle-là il me la vole pas. Souvent on dit dans les jeux de cartes, c'est un peu la théorie générale des jeux de cartes, c'est quand on laisse l'adversaire à un PV c'est qu'on a fait une erreur. Ça c'est vraiment la base, c'est le socle de théorie. Mais en fait, franchement la game d'avant, j'ai réfléchi vite fait. Entre chaque tour et... J'ai pas l'impression d'avoir fait une erreur, c'est ça qui est frustrant. Mais bon, peut-être que. Hein. Après la théorie, euh, elle est pas toujours vraie. Hein. Bon, on a quelques petites créas. Faut qu'il tue tout, hein, même ça. <rire> Faut vraiment qu'il trade. Il hein. n'y a pas le droit de laisser une créa. Ah, c'est trop chiant le topior, franchement. Trop trop trop chiant. Après on peut se dire on fait Tavish et on essaye de set up la 4-2 au lieu du 2 PV, on verra. Bon, bon pour le moment euh, s'il a pas... S'il hey. a pas Ekaï j'allais dire. On est bien. Ah là là c'est cruel hein. Bon après il a pas l'étale au prochain tour. On a le macaque. Euh, on a... Non il est un peu trop, il est à 11. Je pense qu'on va juste Aralon pouvoir. Ouais, quoi que, Tavish a l'air mieux. Tavish, j'aime bien l'idée. Tavish pourquoi Tavish pouvoir ou pouvoir Tavish Poutôt pouvoir Tavish. Ah, Peut-être on attaque déjà je prends l'info. Je sais pas si elle a du sens cette info, mais... Est-ce euh, qu'Aralon est bien, je ne crois pas. Je pense que Tavish est mieux, mais je vais plutôt faire le pouvoir avant. Tavish pour prendre le pyro un peu de dégâts chez l'adversaire euh... ça c'est pas mal quand même ça c'est pas mal hein. ça c'est pas mal et les pyro pas enfin, le piège explos plutôt ouais on va partir là dessus parce que après il faut pas qu'il ait taunt mais on a eu ouais, on sait pas euh, on a le roi crush derrière de toute façon, bon, Star Alone servira à rien. On va voir, on va voir. Bon, il a 7, il peut mourir. Hein. Ok. Il fait EK, il gagne l'armure avant ça, hein, je pense. S'il fait EK, je pense qu'il gagne l'armure avant. Euh, je crois. Ah quoi que non, il fait écaille et ensuite sa proc. C'est une fois que votre adversaire a joué. Donc c'est après, je pense. Après, ça lui mettrait une belle tartine et j'ai le roi crush derrière. Mais bon, il a encore des spots. De toute façon, euh, à partir du moment où il nous a volé la game d'avant, il peut nous voler toutes les games. Hein. <rire> Pour le coup... Euh... Ok, change forme, un peu de PV. Ah, il le sait. Hein. Il le sait, il le sait. Mais l'avantage, c'est que qu'il bon, ne peut pas jouer de taunt. Donc on va le crutcher. Boum, boum. Boum. Dans ma mémoire, le roi Crush au début d'Hearthstone, parce que c'est une carte de début d'Earthstone avait une, euh, une animation beaucoup plus violente. Enfin violente. C'est un euh, casual friendly, c'est pas un jeu violent, mais euh, euh, plus impressionnante, on va dire. Mais peut-être que c'est juste parce qu'au début, il ben, n'y on... avait pas de jeu de cartes comme ça avec des, des animations différentes sur chaque carte. Et c'est vrai que dans, dans, dans, mon, ima... dans mon imaginaire, c'était vraiment genre boum, boum. Tu vraiment une espèce de... le dino qui arrive sur le, sur le board quoi. Maintenant tu as l'impression que c'est juste une 8-8 charge. Maintenant c'est une 8-8 charge, avant c'était vraiment la carte quoi. <rire> non mais ça change tout. Euh, on a Cabotron, on joue contre un démo. Carpon, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'on garde le biscuit. On peut cabotron T1, biscuit T2, fusil harpon derrière. C'est plutôt une bonne curve, je pense, avec la pièce. Alors, si j'ai pas la pièce, c'est pas la même. Il est possible que sans la pièce, je garde cabotron, fusil. Et pas forcément biscuit, oui. je vois que vous voyez. Timmy 2003. Bon, la cargaison. Oh, il la joue, il la recycle pas. Bon, ça veut dire que c'est un... Euh, intéressant. On ferait pas ça. Bah, il va trade, trade. Cabotron, pièce cabotron. Après j'aurais pas forcément envie de biscuit derrière. Je vais juste faire inviter vu que j'ai pas forcément envie de faire euh, biscuit sur Cabotron derrière. De toute façon je vais trade avec mon Cabotron donc pas, je pas. Je préfère essayer de garder ma pièce en vrai dans ce spot là. Hein, vu que c'est un deck euh, plutôt agro. Okay. Pioche trois cartes. Donc ouais c'est un aggro. 30 pv aussi hein. Mais après il peut y avoir des 30 pv euh... Euh, La version mine elle joue 30 pv si je dis pas de conneries Oui elle joue 30 pv elle peut pas jouer 40 cartes Donc là on va cabotron trade euh... Bon en vrai la nuée est plutôt cool La nuée est une carte intéressante C'est dur à dire la nuée c'est pas mal, Sylvanas c'est un peu bizarre dans ce match-up. Il y a Bracon... bah, braconnier, braconnier c'est des créas. Et la nuée c'est tricky quoi. Non, je crois que je vais faire juste braconnier, enfin, je vais prendre braconnier au-dessus. Je vais faire un trade, je pense c'est quand même important dans ce match de faire des trades. Le prochain tour on va justement, enfin, sûrement faire que fusil. Ok, donc là on a un joli biscuit pour aller chercher ça. Donc on l'a bien protégé. Donc on va... Biscuit là. Crade. Et euh, la question en fait c'est, est-ce qu'on pièce le braconnier Ou pas On a des grosses créas dans le deck. Je pense que c'est ok de piécer le, le braconnier maintenant. Pas... Bon ça c'est pas le top mais Ça aurait été mieux l'arme plutôt Peut-être dans ce match bah, Surtout en pièce sans braconnier Mais bon Ça fait du trade tout de suite bah, Le seul problème c'est qu'on a un petit mana flottant au prochain tour Mais voilà contre ce genre de play On est content d'avoir un max de créa Bon la 3-1 est rigolote Est-ce fusille Est-ce qu'on biscuit Je dépends la draw bah, Cette draw elle est pas incroyable On va fusil, Trade trade trade Ou bon, alors on recycle bah, Ça a pas de sens de recycler biscuit ça a du sens juste pour piocher, quoi, mais... J'aurais tendance à en... en... J'ai presque envie de le garder. Non, je vais juste faire Fusitrade. Ah là là. Le veneur, peut-être, mais... Peut-être le veneur. La main, elle est vraiment pas ouf. Euh... C'est un peu lent, quoi. On a... Après, on aura T6, T7. Pierre Sylvanus. Et je pense que je prends le veneur. La question c'est, est-ce que je le pioche maintenant En vrai, je peux le piocher maintenant, ce veneur. Comme ça, on l'a. Enfin, on l'a... Euh... Bon, on peut l'imprégner déjà. Ça me paraît ok. Donc, de toute façon, on va trade, trade. Il faut trade ses créas, hein, c'est important. Ok. Bon, on n'est pas très bien dans le match. Euh... Démoniste zoo, je vous dis, ou ouais, à 61% de monnaie. Ah non, non. Euh, contre la version zoo selon euh, HS Replay. Hein. Bon, pour le coup, maintenant, les stats sont plutôt corrects. Hein. Euh, après euh, 3 mois et demi de méta euh, 53,8% Ah non contre le Warlock Donc il n'y a même pas la version ZOO Bon la version zo, Elle est pas répertoriée euh, Sur euh... Ah, Le site il se mouille pas hein. <rire> non, Il sait pas Il met pas Ok bon ça pioche Ça pioche Il va trade ça Non Il bien raison non, il peut pas euh, bon, bon bon bon bon Quelle horreur Quelle horreur cette partie Après l'a nuée hein Jamais Sylvanas derrière. On l'a nué. Aide, hey, pouvoir. Le... Je pense que ce play-là il fait perdre. Je pense que ce play-là il fait perdre. Derrière, on aura Avocat qui va ramener le petit loup. On aura... Après, on a, une... on a une... des enchaînements qui sont qui sont forts. Hein, mais franchement, c'est un peu triste. quoi. Là, je pense qu'il va faire le play qui fait perdre genre un Rafam, une connerie. Ouais, notre sortie. Bon, sa sortie elle était très bonne. Hein. En vrai, euh... ouais, il a pioché beaucoup. Il a eu deux cercles diaboliques. C'est chiant pour nous. On n'a pas eu le petit... Euh... Ah, quoi que hein, franchement, nous en fait notre sortie était... Mais je pense que le matchup est pas très bon pour nous. Euh... Je pense que si je dois donner un, un pourcentage je pense qu'il est plus pour lui que pour nous. Mais Après c'est empirique parce que je... les midrange ont toujours eu des problèmes. Enfin Zo, ça a toujours été le contre des midrange. Ouais, bon, là, en plus, la sortie, elle est absolument al dente. Bon, je pense qu'on va concede. Réfléchis quand même. Ouais, waouh. En plus, il a des trucs à zéro mana. On concede, hein. Ouais. Je pense que c'est... En vrai, cette game-là, on peut essayer de se battre, hein. Dans le sens où on a quand même des... On a des grosses curves, hein. là on a Avoca into nuée dans la 7-7, on va chercher la 7-7, on récupère une 2-1 on board. Et bon, vous voyez, il a, il a encore beaucoup de board, encore si je lui laisse 1 ou 2-3-3, mais là je lui laisse 1-3-3, une, 1-3-4, une, enfin non, 3-3-3, 1-3-4. Moi je n'ai pas repris le board, mon veneur il ne fait pas non plus gagner parce qu'il ne sera pas au max. Et ça là je pense qu'il vaut mieux la concede, ça nous fait gagner un petit peu de temps, c'est important aussi de savoir concede au bon moment, enfin concede au bon moment, il ne faut pas le faire trop tôt non plus. Non, c'est un peu con. Il y a vraiment des matchs, euh, surtout sur Hearthstone, il y a vraiment des matchs qui peuvent euh, où tu peux revenir, surtout dans cette méta, et de plus en plus, hein, c'est vraiment le travail des devs, c'est d'essayer de de faire qu'il n'y ait pas de match-up euh, qu'on appelle polarisé ou one-sided. Genre, vraiment, euh, tu fais un gros T2-T3 et l'adversaire se dit, bon, bah j'ai perdu, je peux pas revenir de ça. Non, ça marche pas comme ça. À part si, vraiment, ton adversaire a construit son deck euh, n'importe comment. mais euh, Contre un paladin Paysan, c'est une très bonne carte, surtout sur le play. C'est-à-dire quand on commence. Parce que sur l'adro, lui, il peut faire une créa. Donc nous, on va paysan t et 1. Euh, et puis voilà. C'est déjà pas mal. Le match-up contre Paladin, je vais vous le donner. Euh, Paladin contrôle 55,4%. Donc vous voyez, on est devant. Bon, on est devant grâce au, à, au côté très big. Hein. Évidemment, je pense que si on joue la version, on va dire une version 30 PV, une version très agro, pour le coup, on est derrière. Hein. Parce que Paladin, à la base, c'est un deck qui, est, qui a vocation à battre chasseur. Et c'est vrai que là on a du late game qui est quand même assez relou pour lui. Bon. Oh, c'est rigolo. Bah, écoute, on a une jolie sortie. Il va il y a même des situations où s'il a pas de T2, il va pièce pouvoir peut-être. Un peu bizarre, mais. Très bizarre. OK. Donc, on a troc troc qui est cool. Et il va piécer un truc. OK. quel bilan. On ah, va troc troc quand même. Par contre il est possible que ce soit un trade dans la 2-1. Bon après ça met des 1 dans sa main. ça peut-être un peu chiant mais plutôt que... Parce que le truc c'est que lui il va toujours mourir on est d'accord. À partir du moment où il meurt toujours est-ce qu'il faut pas trade ici Comme ça on protège un petit peu plus le trog. Ça me paraît pas mal. Ok. Bon esprit si on trouve la 3-1 c'est incroyable. Parce que là il va faire juste... Je pense pas qu'il pré-shot, il va juste aller face. Au moins d'avoir une arme. Ou... Ça, c'est pas mal aussi, ça me permet de faire trade. Mais je suis tendance à préférer l'esprit dans ce spot. L Esprit 3-1 là-dedans. On va euh. Que ça n'a ça pas vraiment d'intérêt de, de ne pas trade en soi autant trade. Et là les trucs c'est un peu chiant quand même pour lui. Il a quand même quelques sorts, même si normalement il a une curve quand même de créature. Maître des guerres. Bon, on a le taunt qui est bien. <rire> on va faire ça et paysan, je crois. La question c'est est-ce qu'on le trade ce truc Ou est-ce qu'on l'ignore Il y a égalité taxe qui est chiante. Je ne suis pas sûr qu'il joue égalité taxe dans un deck avec euh, maître des chevaux de guerre. Après, à ce qui est ça, il faut pas le tuer, quoi. En main, il a les. Ah, J'aurais tendance à vouloir le tuer, quand même, ce truc. un peu peur. Ouais. C'est fort, quand même. Hein. Franchement, la, la carte, elle est vraiment intéressante. Hein. Bah, elle faisait pas ça au début. Hein. C'était juste plus un d'attaque au début. Maintenant, plus deux d'attaque et provoque. Ça peut être un peu chiant. Donc là, le gros Gavoras. Donc c'est pas un contrôle. Hein. Enfin, c'est une version midrange, quoi. Très lente. Euh, bon. On a des choses à faire. Je pense qu'il faut quand même trade ses créa Mais en même temps, il ne faut pas faire que du trade. Donc il faut arriver à trouver un équilibre. Ça, c'est quand même très fort. J'ai l'équilibre, je crois. Je serais faire ça. Ça, là-dessus. En fait, ça, ça va trade dans la 2-4. Et ça, ça va face. Les 3 en vrai, elles sont trop chiantes à trade. Donc j'aime bien l'idée, à la fois je tue un peu en value trade, hein, avec le, et en même temps lui, bah, ça a quand même une cible parce qu'il fait piocher une carte par tour, et quand il va mourir il va quand même mettre une de deux, donc euh... ça veut dire que ça protège un peu les 3-3 à droite. Bon maintenant il va falloir piocher late, mais en vrai on fait une bonne sortie early déjà, ça c'est bien. Bon pour le coup le troc, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup d'importance dans un match-up comme ça, où le gars il joue des créas. Ah bah si. La petite, euh, le petit rock qui arrive, ça c'est cool. pas bah va trade, vous voyez le paysan. Donc on récupère la 2-2. Le petit recru de 4. Le petit recrut, hein, très bien. Ok. La petite arme qui est bien en value. Euh... On va sûrement booster. On va sûrement faire un trade. 3-1 dans... Là-dedans, enfin, on a la place pour le braconnier. On va sûrement biscuit, pouvoir. Genre, ça. Euh... Lui, il est insensible. Donc, on pourrait genre faire. Donc, ça va être arme là-dedans. Pas comme ça. Ça. Pas en value, face, face. Euh, on profite pas des trog ici, mais je pense que c'est pas très grave. Je pense que c'est vraiment pas très grave. On a un joli board bien agressif. On a le chef d'escadrille en main, Hishman. Donc ça, c'est cool. Les gars, les petites taxes. Bon, de la chance, le, gar le garçon. Euh, ok, ok. Bon, ça, c'est cool. Très fort, même. On trade. Oh, bah oui. Hein. On va trade aussi avec ça. Le petit pouvoir. Bon, on revient bien parce qu'on a le board. Il a fait un gros tour là quand même. Hein. Euh... On a un très très gros gros T9. Donc ça c'est bien. Les petits A1, c'est chiant. De toute façon, on va devoir s'écraser. Hein. Pas de choix. Le cabotron, c'est pas incroyable, mais on va se remettre. Ouais, ça c'est meur. Hein. Euh, ok. Cabotron. On veut, veut peut-être la nuée, non Je pense que la nuée c'est un peu plus tricky. déjà le raccroche, on veut le laisser dans le paquet. Euh, ok, bah let's go. Hein. Trade, trade. Au prochain tour, on aura la possibilité d'aller chercher la 3-4. Pour bon, s'aimer il y a pas mal de petites merdes. Donc le Hichman, il va faire. Hichman, il invoque une bête. Elle a rué. Si elle tue un serviteur. Ça répète le cri de guerre. Donc, euh, vu qu'on a... Enfin Normalement, on est censé répéter le cri de guerre. Bon, ça, c'est cool quand même. Hein. Je pense qu'on est pas mal parce qu'on a ça. Un peu chiant pour lui. Gros gars. Quelle horreur. Euh, bon. La petite 4-3. La petite 4-3. Je fais ça, hein. On est à combien, là Ouais, c'est ça, hein. La petite 4-5. Faut qu'elle tue un serviteur. C'est ça, hein. En La question c'est est-ce que ça répète J'avoue que le X-Man je l'ai presque jamais joué. Est-ce que ça re-répète le cri de guerre Ou pas Ça le répète une fois. Répète ce cri de guerre. Moi je pense que ça re-répète le cri de guerre parce que je ferais bien nuer. Ouais mais ça veut dire que ça va attaquer d'abord avec lui. En vrai il euh, y a un play comme ça. Ah non c'est un peu bizarre dans le spot mais je pense que c'est juste ça. Hein. Je pense que c'est juste ça. J'aime bien l'idée, ouais, j'aime bien l'idée, euh, j'aime bien l'idée du play, je récupère le petit loulou en main, je... ouais c'était un beau, un beau tour, c'était plutôt un beau tour, j'ai un beau board, ça ah, c'est chiant les tentacules en vrai, les tentacules c'est bien relou. Donc ouais, là je suis bien, là je suis bien, ça met beaucoup de patates, je suis à 30 donc je peux même aller face si je veux, je pense que c'est quand même important de, de, de prendre le board, la bataille du board je pense c'est essentiel contre ce genre de deck. Bon, il est quand même à 36, donc. Euh, on, a, puis, là, on a déjà vu égalité taxe. Ouais, il va trade les petits. Deuxième taxe. Deuxième taxe. Bien relou, mais bon. Ok. Le Hichman qui revient. Ça par contre j'ai quand même envie d'aller face Après il reste des bêtes dans le deck Il reste un peu de bêtes dans le deck mais avec ça j'ai quand même envie d'aller face hein. Pardonnerai, mais je veux pas perdre les dégâts là Le full face ici Dans le sens où je set up l'étale au prochain tour Ramener des bêtes pour ramener des bêtes ok c'est rigolo mais Là c'est quand même euh... C'est quand même GG je pense J'ai vu euh... Après non il reste une taxe naturelle et une égalité naturelle Mais quand bien même j'aurais pas mal de 2-4 Ah je pense que je suis bien Oh, ça sent l'égalité taxe encore, non Après, il y a le roi des rats qui revient. Léviathan. Léviathan, ça fait pas grand-chose. Je pense qu'on a quand même l'étal, non Parce que là, il va ramener lui. Hein Parce que là, on est à combien On est à 4 Non, on ne va pas le ramener. Et là, on a 12. 12 et 5. 17. 17 et... 3, 20. 22. 24. On a 24, hein Ouais, j'ai bien compté, on va recalculer rapidement, mais bah, a priori ça peut être chiant aussi. Ouais, j'ai pas l'étal ici. Euh, C'est pas très grave. Et quoi, je commence par ce petit trade. Je prends l'info. On ça, on a ça qui value là-dedans. On peut faire même ça. Hein. On va... Juste trade en value. Trade en value. Sur la Sylvanus. Boom boum, boum. Bah, L'avantage c'est que là, s'il rase le bord, j'ai quand même euh, des choses avec ça. qui ramène une bête, donc il ramène l'hydrolodon. Ah, je crois que c'est la dernière bête qui est... Euh... Ah non. Euh... Si, si, c'est la dernière. Ah non, non, j'ai le petit... Euh... Non, c'est bien ça. Hein. Ouais, ouais, c'est que l'hydrolodon, donc ça c'est plutôt cool. Cariel. Bon, Cariel, je devrais quand même avoir l'étale, hein, parce que ça divise que par deux. C'est hein. quand même énormément de patates. Hein. Il y a le petit loup. Ouais Cariel change rien ici Bon, simple, efficace, brutal. Hein. Là on a fait une jolie sortie hein, Parce que le chef d'escadrille il a fait gagner on va dire le late à lui tout seul, il a écrasé le board Et au début l'avantage c'est qu'on a eu une belle sortie d'early game ça fait qu'on a pu, on va dire, challenger le sien parce que lui, il est quand même plutôt fort sur le début de game avec ses créatures tôt, enfin ses créatures qui arrivent tôt avec des boucliers divins, avec de la stat. Euh, sa sortie était plutôt belle, hein. sa sortie était très belle pour un deck 40 PV. Ça veut dire 40 cartes. D'ailleurs, je sais pas si c'est une bonne idée de jouer 40 cartes dans un deck comme ça qui a, avec des cartes qui sont supérieures aux autres, vous voyez Dans mon deck, il y a pas, vra... enfin il y a des, toujours des cartes dans un deck supérieur aux autres, mais il y a pas mal de cartes qui font doublon, il y a, il y a pas mal de curves doublées quoi. Là dans un deck quand même Paladin Token, il y a des cartes Token qui sont vraiment au-dessus des autres, je trouve. Hein. Regardez que l'invité timbré, je pense pas au canis, je pense qu'il faut quand même encore une fois chercher le, le, la courbe de mana la plus agressive, donc T1, T2, T3, c'est important surtout quand on n'a pas la pièce, on prend pas de risque. En fait le problème c'est que si on fait un gros play T5 ou T6 et qu'en fait on a loupé soit le T3, soit le T4, soit le T2, bah en fait notre gros play il a beaucoup moins d'impact. Parce que justement, on a, on a sacrifié un petit peu de, de tempo, etc. dans les premiers tours. quoi. Donc ça, c'est important. Une bonne carte. En fait, ce qui, ce qui décide d'un bon play, c'est pas forcément une carte puissante. Mais c'est le timing où on la joue. Parce qu'on peut jouer une carte extrêmement puissante dans un timing pas bon. Et la carte n'est pas puissante. Et on peut jouer une carte entre guillemets faible, mais dans un très bon timing. Vous voyez ce que je veux dire Euh, bon... Bah écoutez, le même zoo, hein. Enfin, un autre zoo, sûrement un autre. Sneed. SneedDD. Je crois que c'est un autre. Bon, c'est cool, on a les esprits, c'est des bonnes cartes. Pour le coup, David, c'est une bonne carte contre Zoo. Moins contre Demo Control, mais ça reste quand même cool. On a lui, hein, c'est notre... Euh... C'est notre pote maintenant. Enfin, on va, on va être honnête, hein. On, on a lié une amitié avec ce tocard. <rire> c'est vraiment un tocard, lui, en vrai. Avocat dans la défense. Pas dans le bon timing, malheureusement. Pas dans le bon timing. Mais bon. On est quand même pas si mal. Je préfère les larmes. La 3, on s'en fout un peu. Le cercle. Je ouais, esprit, hein. En termes de mana, c'est un peu mieux. On va trade, même si ça fait mal. Ça fait très mal, mais on va trade. Il faut enlever les tokens. Euh... Bon, On a collectionneur qui est très très fort. Collectionneuse, pardon. Qui est très très forte ici. L'infâme bibliothèque. Le Diablotinos. Bon, après, il a 30, hein, donc on peut quand même essayer de lui rentrer des dégâts, mais... Je pense pour le moment, on va quand même essayer de se concentrer sur la prise de board. Je pense qu'on on on va pas la perdre tout de suite. Oh super! Ce sera la Tarantule qui est quand même une excellente carte. Une carte très très chiante à tuer. Franchement, là pour 5, t'as une 4-4, une 4-5. S'il y a une carte qui fait ça dans le jeu, elle est jouée dans tous les decks. Hein. Euh, donc là, c'est vraiment cool. On a. Je pense même qu'on va faire l'ancien au prochain. Enfin, en fait, il y a des chances que ça, ça meurt. Et on aura un joli ancien là-dessus. On verra. Enfin, Avocat, pas ancien. Ah. Ça, c'est un peu chiant. Mais après, encore une fois, on a elle avec les ruées. C'est cool. On a un trade de board, si on veut. Ouais, on va, on va le faire. Genre, ça. Là, les est 2-1-1. Si on fait Avocat, on a re 2-1-1, si je dis pas de bêtises. Comme ça on a genre trade là Et là je pense qu'il a perdu parce qu'on fait le, le, le play un play trop puissant pour lui On va arm là Et on va bim Et vous voyez lui il a fait on va dire son play le plus puissant du deck c'est le Rafam. Là maintenant il va faire que des plays un peu mous Et là il revient pas de ça Donc là on a gagné sur le, la Tarantule C'est rigolo Bon après voilà Collectionneur qui ramène Tarantule, Mais bon ça aurait ramené autre chose Ça aurait été, sûrement aurait été gagné quand même Bon, là, c je, suis con, je suis content parce qu'il nous a fait gagner ce, cet avocat de la défense. Probablement, il a pas servi à grand chose. Euh, Quoique quoi, contre le druide, il nous a permis de le mettre à un live. Parce que vous voyez, le play tempo sur la première game, même si on a quand même perdu, c'est quand même une game qu'on allait, je pense, gagner très très souvent. La première partie de, de cette vidéo. Et euh, c'est vrai que lui, il nous a permis d'avoir un peu de tempo. Mais c'est vrai qu'en T6, il était pas non plus dingue à ce moment-là. Mais là, il est incroyable, quoi. Il faut reconnaître qu'il est incroyable. Allez man bah, Il faut qu'il concede là. Là c'est impossible. Hein. 19 PV. Et... Même avec ça. Hein. Même avec ça. Et pourtant ça c'est un bon play mais. Il a bien caché son, son côté euh, curse. Je pense qu'on va plutôt faire collectionneur et cabotron. Au-dessus de juste ours. En termes de puissance, j'ai l'impression que c'est mieux. En termes de puissance, j'ai l'impression que c'est mieux. Bon, c'est pareil, hein, Shut up l'état le prochain tour. Il se bat le diable. Faudrait une deuxième vague abyssale là. En fait, il peut pas vraiment juste mettre du board et faire un énorme board parce qu'il perd. Donc, il est obligé de raser le board. Après, il y a toujours les cartes comme Tamsin, c'est un peu chiant. Bon Tamsin il va pas chercher ma 4 4 Il va pas chercher ma 4 5 euh, En termes de PV je suis large Donc je peux me prendre des abysses dans le visage Accessoirement Pas enfin, des curse Malédiction plutôt Ça commence par là a priori c'est que ça va concier derrière Ça cool Bon ça c'est cool, rigolo mais est-ce qu'on a pas quand même létal Il gagne quand même euh, 5 life hein Non 4 li euh, 3 life je oh, crois pas que ça suffise, parce que là on a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A gagner. Bon. Simple, efficace, brutal. La sortie était belle et on a eu des, des, des, des cartes midrange qui étaient très puissantes hein, pour le coup. Encore une fois, hein, c'est un midrange parfait dans le sens où on, on peut faire des power play. Qui finalement vont, vont tranquillement battre l'adversaire. Euh... Allez, il y a beaucoup de gourmandise dans, dans, ce, dans, dans cette relance. Il <rire> y a beaucoup de gourmandises, mais. Donc il reste que deux, hein. j'en profite un peu il reste que deux vidéos. Enfin, après celle-là, il restera deux vidéos, comme je l'ai dit dans l'introduction, euh, sur, euh, sur Hearthstone avant la prochaine extension. Enfin, deux vidéos, on va dire, de, de, de decklist. Il y aura évidemment la grosse reveal. Et, euh, et si jamais j'ai jamais la possibilité d'avoir la soirée Théoricraft, bah je pourrais vous présenter des decklists en avance. Ça c'est vraiment fort. Avec la pièce, je me dis est-ce que je ne pas inviter Un peu bizarre mais... En fait j'ai pas de T2 mais j'ai un T3, T4 qui est totalement fou. Je crois que c'est pas mal. Hein. J'aurais même pu virer fusil. Mais c'est quand même assez cool. Hein. En fait j'ai une bonne curve à deux. Donc je me dis. Ouais ah, super. T2, T3, T4. Ou T3 on verra. Après vrai, c'est sûrement fusil à ça, Ça va être chiant à, à détruire. Il va pas forcément faire, faire le trade ici. Sinon on a le trade nous derrière. Donc après, ne, ne pas trade, il s'expose au, au biscuit pour chien. Bon, en vrai, il fait le trade un petit peu aussi, mais moins. Sachant qu'il a vu qu'on avait gardé deux cartes en main et qu'on a... Ah non, on a gardé ça en main, ça et ça. Donc on a gardé trois cartes. Donc peut-être qu'il a peur de ça. Il va pas trade. Il a raison ici. On va juste faire Cabotron. Ah super. Ah, c'est con, mais ça rajoute une petite euh, carte qu'il qu doit trade. Là, mon board trade le sien. Bon, je pense que là, avec la deux, sa 2-3, il va trade des choses. Donc, à sa place, je fais quoi euh, Peut-être jouer joue des malédictions. Je joue euh, pas malédiction. Bon, je voulais pas dire ça, mais. Oh, yo. Je sais pas si t'as une bonne chose de, de faire ça. Je pense qu'il fallait faire juste 1-3 dans 2-1. On a juste trade. Trade. Que ça, ça c'est pas mieux. Ça, ça me permet de raser le board. En vrai, peut-être raser le board et avoir une arme équipée, c'est pas mal. On va prendre le ça. Ouais, on... En fait, on va enchaîner collectionneuse, in sous collectionneuse et normalement, c'est trop difficile pour lui de revenir là-dessus. Arman, ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il va jouer le, le imp ou un truc comme ça. Bon, ça pique un peu, mais... On attaque avec l'arme, je crois pas. On sait qu'on a deux billets de monte au fond du deck. On va rester comme ça. Bon, on se fait un peu grignoter par les malédictions, mais on, on arrivera à mettre beaucoup plus de pression que lui. C'est quand même très très rare les sorties genre full control, malédiction, il burst, il burst, il burst. Euh, ça pioche. Ça pioche, ça pioche. Bon, ça faut aller le chercher. De toute façon, faut trade de tout là, je pense. On va faire arme là-dedans. Bon lourd c'est cool. Je profite de l'arme. Euh, plutôt comme ça. Ça m'ennuie de faire un trade comme ça, mais je crois que je vais le faire. Mais ça m'ennuie, 4-4 hein. dans une 1. -1 euh, mais bon. Enfin, 24, je peux pas trop faire le mariole Et puis mon deck, il a cette vocation vraiment à... Enfin il a cette possibilité de, de tuer en deux tours quoi. Donc je pense c'est très ok. Bon, on a le Tavish en plus. Bah le Tavish c'était plutôt dans le sens où on... je pouvais aller face avec Tavish. Et là je vais sûrement jouer juste l'ours au prochain tour. Et par contre avec l'ours j'irai face. C'est bon c'est un board qui fait peur. Hein. C'est un board qui met 16. Hein. Je peux pas trop l'ignorer. Hein. Alors après il y a toujours les malédictions. Il y a toujours les... Enfin vague abyssale quoi. Avec malédiction. Euh, il a le Tamsin. Tamsin ne trade pas tout. Et ça rase pas bien le board. À voir. On va voir où va son premier trade Donc c'est Tamsin Ok On peut faire avocat Il ramène un euh, Des Tarentules Non Jamais de la vie hein Ours hein Jamais de la vie hein on a un gros board, ça va être chiant pour lui. Et comme ça, on a l'avocat qui proc sur euh, Ours. C'est quand même mieux. C'est quand même bien mieux que les Tarantules. Dans ce match-up, je ne suis pas sûr que les Tarantules aient énormément d'intérêt. Enfin, pas dans cette situation en tout cas. Où je suis vraiment devant. Et là, il va essayer juste de se défendre, de se défendre. Bon Tavish j'ai vraiment envie de le garder parce qu'il peut essayer de se mettre dans des situations déséquilibrées où il se dit bon j'arriverai pas à, con à contrôler le board c'est trop difficile pour moi donc je vais essayer de setup un létal et donc de bourriner à base de malédiction et peut-être qu'il peut, va compter forcément dans son calcul et il va pas compter forcément le, les 5 PV surtout contre chasseur où il y a que Tavish qui donne de l'armure bon, après il y a toujours des naves mais ça ça peut vraiment être surprenant donc euh, l'idée c'est peut-être essayer de le garder au maximum en main. Okay. On va sûrement le trade avec une tarentule. Je pense qu'on va juste Ours. le face à part la tarentule. J'ai pas envie que la 3-3 elle aille dans un, un des Ours. Après les Ours ils sont fragiles au, à la vague abyssale. Là ils meurent pas sur vague abyssale. Donc un monstre. Un trade. Et bim, bim, bim. Je set up au prochain tour. Non, 22, j'ai pas assez. Là, il est quand même très très mal. quoi. Là, il est quand même très très mal. Euh... Franchement, cette gamme-là, je me vois pas la perdre. Alors, il y a un truc qui peut me faire perdre, c'est s'il arrive vraiment à tenir-tenir et qu'il me balance le Dénatrius. Bon, Dans ce cas-là, ok. Parce qu'il y a beaucoup de créatures qui sont mortes chez lui. Donc là, le déna si jamais il a compoté dans sa main, il va quand même m'écraser. Mais en vrai, j'ai deux tours pour le tuer. Ah peut-être qu'avec Tamsin il peut encore survivre un tour de plus Normalement je pense que j'ai l'étal avant son T10 à lui Et c'est pas sûr en vrai parce que là ça, maintenant on saute engloutis par les hommes c'est chiant Bon on va voir En vrai, je crois pas avoir la possibilité de tourner autour de Denatrius. Parce que là, il fait quand même un super play. Il met quand même beaucoup de dégâts. Donc je pense qu'on va. Ouais, on va pas considérer le Denatrius. Donc s'il si a Dena, on perd. En vrai, pour le coup. Avec un play comme ça. Et s'il si a pas Dena, on gagne. Je vais presque les jouer, mais les malédictions. Faut voir. Bon, ça, c'est peut-être pas si mal en vrai qu'ils prennent les 3 ici. On va voir. Je pense qu'il y a moyen que ce soit juste avocat plus. Parce qu'avocat est vraiment très fort. Ouais, on va en jouer une. On va faire avocat. Après, on peut avocat sur les 1-1. Comme ça, on balance des dégâts face. Genre, on fait tarantule, on fait trade-trade. C'est pas si mal. Après, on s'en fout de cette 3-2, hein, en vrai. Genre, si on fait ours des montagnes, on va juste chercher ça. Non, je crois qu'en vrai, c'est tarantule, hein. Comme ça, j'ai trade. Et en fait, là, je setup l'étale au prochain tour. Je suis à 17. Je pense pas qu'il puisse me tuer, mais c'est possible. faut faire attention. Et là, le gars, il est quand même à 11. Ouais, je pense que c'est quand même le play. Comme ça, en fait, c'est un peu pareil. Parce que là, si j'ai les 2-4, je suis obligé de perdre 4 dégâts pour trade. Donc, euh, ça n'a pas de sens. À ce moment-là, j'ai pas envie de perdre 4 dégâts, en fait. Pas comme s'il restait encore 2-3 trois, trois tours. Je pense qu'il reste genre 2 tours max, pas 3. Vous voyez et encore max. Hein. C'est-à-dire que j'aimerais vraiment le tuer au prochain tour. Des... Comme ça, je setup des létales. -à enfin, des setups. J'ai des... des cartes qui me font gagner. Typiquement, un roi croche me fait gagner. Euh, il est possible qu'un fusil à pompe fasse gagner. Euh, peut-être les cartes à base de. comme biscuits pour chien et tout. Ça peut peut-être me faire gagner. Ça cool. Ouais, ça cool par exemple, c'est infâme. Hein. Ça cool c'est vraiment. Ouais, je prends beaucoup de dégâts. Euh... Parce que là, en plus, il gagne beaucoup de life. Il gagne 11. 14 life, donc je vais être obligé de jouer les malédictions, moi je vais être à 3 life je pense que j'ai perdu hein. je pense que cette situation je l'ai perdue on va voir mais grimoire ouais ouais on vous remerciant. En... ouais grimoire ouais vraiment... il a vraiment fait une sortie de, de, de vilain il a vraiment fait une sortie de vilain On est obligé de jouer ça. Le truc, c'est qu'il faut espérer qu'il est pas... Voilà quoi. Il faut espérer qu'il n'ait pas de malédiction. Ouais bon, je pense là franchement c'est perdu. Hein. En plus, fait, s'il y a trop de PV, j'ai pas l'étal tout de suite. Bon, bah GG, hein, franchement, c'était une. Euh, il nous a vraiment fait des combinaisons euh, d'enfoirés. Bon, le Tamsin dans la curve. Ah, il reste. Euh, il reste beaucoup de cartes qui nous tuent. Bah, il reste beaucoup de cartes dans son deck, hein. Euh, il en reste bah, 9, c'est pas beaucoup. Bon, en vrai, j'ai sûrement perdu, mais. Je suis battu comme un diable. Je suis battu comme un diable. Ah, il nous a manqué le petit peps à un moment. Bon, pour le moment, il n'y a pas l'étal. On y croit. À partir du moment il n'y a pas l'étal, on y croit. Rafam. Oh, ah, Même Rafam va être chiant à détruire. Même Rafam va être chiant à détruire. Bon, ça veut pas venir, c'est chiant. C'est cool. Non a un Tavish, mais. On va Tavish, hein. Pouvoir ta vie, machin, je crois. Bon, on va prendre le piège explos, c'est important. Faites ça. Un taunt. Trail le gros. Est-ce euh, que je fais pas un trade Sur la 5-5 C'est crade mais c'est ça hein. Après il a ça Et je pense que c'est le play Tendu De hein. bon, toute façon il sait que je prends le piège Explo ici Donc ça change rien il a pas l'étal hein. enfin. et si la vague abyssal, ça revient dans sa main après moi j'aurais sûrement pas l'étal le prochain tour mais un pv je meurs sur le sort à 3 ok très, il a 19 c'est chaud ah, cette game elle est très, très intéressante mais elle est super tendue allez ok ah, il met trop de board, c'est chiant. Il met trop de board pour nous, là. Ouais, on n'arrivera pas à gérer ce board. À moins qu'on topdeck euh, le chef des casse-dries, Ishman, qui nous fait la win. Ouais, Ishman, on peut gagner. Enfin, qui nous fait la win. Pas forcément, mais on peut gagner sur Ishman. C'est pas, pas la gueule d'un Ishman, ça. Euh... <rire> Est-ce qu'on peut tout trade Ça va être euh, impossible. Hein. On va recycler la tentacule pour avoir Ishman. Ah, il y a trop de board. Il hein. y a malheureusement trop de board. Franchement, on a eu un espoir dans cette game. C'est ça qui est rigolo. Mais malheureusement, c'est finito pour nous. Bon. Bah Écoutez, euh, c'était de cette vidéo. Enfin, les, les games, en tout cas, je les ai trouvées intéressantes. On était vraiment, vraiment pas loin. Pourquoi il me traite d'imbécile, le gars euh, On était vraiment pas loin. Et là, peut-être qu'à un moment, il fallait aller face au lieu de faire un trade. Bon, après, ça joue à 4. Hein. Je pense qu'il y a qu'un seul trade où à un moment, je vais envoyer ma 4 dans une 1. Si je vais face, ça... Mais bon, je pense que ça change rien dans le... parce qu'il pas, il finit jamais à 5 PV au moins. Bref, sur ce, merci à tous. Euh, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines. Ciao, ciao tout le monde